Si la façon de se nourrir est au centre du débat, comment explique-t-on que certaines personnes mangent beaucoup et ne grossissent pas, voire même sont en sous-poids, et que d'autres mangent très peu et sont en surpoids Comment se fait-il qu'il y a de plus en plus de régimes, mais qu'une personne sur deux de plus de 30 ans est en surpoids Le surpoids, comme les allergies ou les maladies, ne sont que des indicateurs, des conséquences. Pour les enrayer, il faut agir sur la cause. Le surpoids correspond à un besoin de protection contre un monde que le cerveau juge hostile. Il est la réponse gagnante pour répondre aux stimuli menaçants. Même si l'humain est doté d'un super cerveau, il ne faut pas en oublier pour autant que celui-ci est subordonné à un cerveau bien plus ancien. Celui-ci, que nous partageons avec les animaux, gère prioritairement la survie. Il est doté d'une faculté de fulgurance, pour répondre aux ressentis et aux situations jugées par lui comme dangereuses. Les épigénéticiens ont découvert que les stress importants inscrivent leurs marques directement sur les gènes et vont, par le biais de la reproduction, être transmis aux ascendants. L'objectif poursuivi par ce procédé est de transmettre les événements traumatiques afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent. Tout individu a ainsi dans sa mémoire inconsciente des vécus de situations émotionnellement fortes venues de ses ancêtres. Il vit à travers une représentation de la réalité plus ou moins anxiogène. Et ses réactions sont moins conditionnées par la réalité que par ce que sa mémoire inconsciente lui renvoie. C'est elle qui est à l'origine du déclenchement de nos comportements réactifs, excessifs et irrationnels. Le comportement alimentaire, par exemple, est un de ces comportements automatiques issus de cette partie du cerveau. Certaines mémoires de stress peuvent remonter jusqu'à plusieurs générations. La nourriture va dans ce contexte jouer plusieurs rôles et engendrer des comportements obsessionnels incontrôlables, mais fort heureusement réversibles s'ils sont pris en compte et traités. Du fait des famines, par exemple, la peur de manquer a été transmise. Certaines personnes vont développer un comportement anxiogène face à la nourriture. Obsession, surstockage de nourriture dans les placards et dans le corps, obligation de manger ou ne pas pouvoir s'arrêter, manger par anticipation, etc. Tout se passe comme si la personne vivait encore à l'époque où la nourriture était une dorée rare. Elle est tout à fait consciente de ses comportements excessifs face à la nourriture, mais dans les faits, elle ne peut agir dessus. C'est-à-dire que les mémoires de famine viennent perturber le déroulement normal et inné de la fonction de la nutrition, et ce, afin que jamais la nourriture ne manque. C'est ce rôle, précisément, que joue la transmission épigénétique et qui, par ajout de modifications chimiques au niveau des gènes, va venir modifier les comportements innés. Ces comportements automatiques d'anticipation de souffrance sont valables pour toutes les situations qui engendrent des comportements irrationnels, mais encore une fois, fort heureusement, ils sont réversibles. Mais ce n'est pas tout. La fonction première de la nourriture est d'apporter de l'énergie grâce aux calories contenues dans les aliments, du plaisir, car manger c'est vital, et de l'apaisement par le plaisir qu'elle procure. Lorsque la vie est difficile, qu'elle est vécue comme un combat, de façon consciente ou pas, le cerveau, par souci de protection, peut décider de détourner la fonction de la nutrition. Pour exercer ses vertus calmantes et réconfortantes. Elle sera utilisée comme palliatif pour tout, fatigue, ennui, énervement, jugement sur soi, etc. Se nourrir ne sert plus à manger pour se maintenir en bonne santé, mais la nourriture va agir comme un antidépresseur et un antidouleur. Elle va dans ce cas agir sur les mêmes circuits neuronaux que la drogue ou l'alcool, ou même la cigarette. Elle isole la personne de ses ressentis de souffrance. Le chocolat notamment est connu pour ses vertus semblables aux altaloïdes. Et comme toute drogue, l'accoutumance en fait consommer plus. Ce sont des comportements réactifs, impulsifs, qui n'ont rien à voir avec le manque de volonté. Les épigénéticiens expliquent que c'est l'environnement cellulaire et par extension la perception de vécu qui va induire un comportement réactif de besoin de se sentir protégé. Le terme d'environnement doit être pris dans son sens le plus large. Il ne s'agit pas seulement de l'écologie, hein, des conditions d'existence dans laquelle une personne vit, mais il s'agit également, et c'est fondamental, de la perception qu'a un individu du monde dans lequel il vit. Pour sortir de la problématique du surpoids, il est bien sûr primordial d'agir sur les stress conscients, en apportant aux cellules tous les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement, en réapprenant notamment à manger selon nos instincts, en faisant du sport pour oxygénérer le cerveau et permettre une meilleure élimination, en pratiquant des techniques telles que la relaxation, la méditation ou d'autres thérapies. Mais il est surtout, surtout indispensable d'agir sur les stress inconscients, transmis par héritage épigénétique. Car s'ils ne sont pas conscientisés et modifiés dans l'expérience, les réactions de protection ne cesseront pas ou ressurgiront tôt ou tard. Tant que l'individu continuera à vivre par délégation épigénétique, il ne sera pas libre de ses actes et le surpoids ne sera, pas, ne sera géré que de façon superficielle. Ce sont les stress inconscients, physiologiques et psychologiques qui sont en cause. Les comportements neuro-inconscients transmis par héritage épigénétique sont à l'origine de tous les agissements visant à se protéger ou à se rassurer. La méthode mère est, comme son nom l'indique, une méthode qui va permettre d'apprendre à se libérer des enfermements comportementaux et à vivre libre, de lâcher le contrôle et les obsessions liées à la nourriture, les coachs neurocomportementalistes en nutrition agréés méthode Mère sont formés pour accompagner à comprendre et à agir sur les comportements aliénants qui poussent à manger et à stocker. C'est aussi apprendre à se libérer de vivre en harmonie avec soi et avec les autres. La méthode Mère permet de retrouver le vrai goût de la vie et de se réconcilier avec la nourriture, la balance et avec son apparence.